Esperluette. Cela fait maintenant 11 mois qu'Esperluette existe 16 interviews en tout car certains épisodes en contiennent plus d'une Et toujours cette envie de donner la parole aux belles énergies de mon territoire, le Vaucluse Ou de ceux qui y passent L'envie également de faire évoluer le podcast C'est donc le moment de lancer la saison 2 il y aura toujours des porteurs de projets qui expliqueront comment ils sont partis d'une idée folle pour finir par la réaliser. Et au fil des rencontres, il y aura également maintenant des portraits d'artistes comme celui que je vous propose aujourd'hui. Le format sera peut-être plus long, et si l'envie se fait sentir, il pourra y avoir des performances en live ou des extraits de spectacle. Et c'est donc avec une artiste vauclusienne que j'ai échangé pour ce premier portrait d'artiste de la saison 2. Augustine Hoffmann, une jeune auteure, compositrice et interprète de chansons pleines d'émotions qui m'a touchée profondément la première fois que je l'ai vue sur scène. Elle a sorti il y a quelques semaines son deuxième album, et continue son chemin pour essayer de vivre de cette passion ancrée au plus profond d'elle-même. Elle raconte son parcours, le choix du financement participatif pour financer la production de ses albums, et les différentes étapes de la création musicale. Un échange tout en douceur, entrecoupé de plusieurs extraits de ses albums, deux en live, dont une chanson qu'elle venait tout juste d'écrire et qu'elle a souhaité interpréter car elle trouvait qu'elle allait bien avec l'interview. Je vous laisse donc en compagnie d'Augustine. Bonne écoute ben, je m'appelle Augustine Hoffman et je suis auteur-compositeur-interprète de chansons à texte que j'écris en français et je m'accompagne avec ma guitare. Je suis originaire du Vaucluse, je suis née à Paris, mais je suis arrivée à Cavaillon quand j'avais 10 mois donc j'ai vraiment grandi là. Ouais, je, suis, je me sens d'ici quand même. Qu'est-ce qui m'a amené à la musique Alors on en fait euh, pas mal dans ma famille, enfin du côté de mon papa. C'est vrai que nos réunions de famille, elles se sont passées en musique beaucoup. Mon oncle et mon père, ils jouent de la guitare, tous les deux. C'est assez fédérateur chez nous, quoi. On a toujours euh, tous chanté ensemble. Personne n'en a fait son métier du tout, en fait. Il euh, n'y a pas de chanteur professionnel ni rien. Mais du coup, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousins, leurs enfants, c'est vraiment toutes les générations mélangées. Et, euh, et ça, c'est des instants précieux. Enfin, pour moi, j'ai toujours adoré ça depuis toute petite. Euh, Je pense que ça a cultivé euh, quand même le goût de la musique chez moi, ça. À l'âge de 4 ans, chanter dans une, un genre de groupe vocal euh, à l'école de musique de Cavaillon. Et puis vers mes 7 ans, j'ai commencé l'accordéon. J'ai entendu cet instrument, Je dit à ma mère, mais qu'est-ce que c'est que ça Elle m'a dit de l'accordéon, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. À ah, 7 ans. Très étonnant, j'en avais jamais vu de ma vie. Euh... C'est le fait de l'avoir sur soi, puis c'est un instrument avant, mais dans lequel on souffle pas. Et puis c'est deux mains euh, différentes. Et euh, ouais, j'adore c'est vraiment un instrument qui me parle. C'est drôle et puis on peut jouer de tout. C'est-à-dire ça peut être hyper mélancolique, nous plonger dans un espèce de truc en même temps hyper festif à faire danser les gens. C'est vraiment un instrument que j'aime. Et puis j'ai fait du saxophone aussi. Et puis voilà, à 13 ans, j'ai commencé la guitare mais là en revanche en autodidacte quoi. Enfin mon père m'a appris trois quatre accords et puis et puis c'est parti comme ça. Je ne suis pas guitariste, je ne suis, suis pas très instrumentiste, moi. C'est-à-dire, euh, le côté travailler des heures un instrument, parce que ça demande vraiment énormément de boulot quoi, quand on veut être. Euh, jouer bien un instrument. Et moi, je n'ai pas cette. Euh, cette je ne sais pas si c'est de la volonté ou de l'endurance. Je n'ai pas l'endurance, en fait, de travailler des heures. Mais voilà, du coup, c'est vraiment plus un instrument qui m'accompagne. En revanche. Euh, il nourrit mon inspiration fort c'est à dire euh, c'est vraiment un instrument qui m'appelle à écrire euh, ce qui n'est pas le cas de l'accordéon par exemple parce que le côté guitare c'est-à-dire tu plaques des accords c'est comme le piano quoi ça après c'est vraiment à la voix que tu écris la mélodie et ça ça me plaît donc voilà mais j'aimerais bien euh, ouais, quand même travailler plus pour euh, pour écrire de nouvelles mélodies avec des couleurs un peu différentes J'ai commencé à écrire, petite, vers genre euh, 7-8 ans, mes premiers textes que j'ai retrouvés, qui rimaient déjà en fait, c'était déjà de la poésie, mais j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 13 ans, avec la guitare en fait. Euh, là vraiment c'est devenu des chansons quoi, parce que, parce que mélodie, parce que du coup une autre structure dans le texte. J'ai pas pris de cours d'écriture du tout, non, c'est venu... Euh... Mais je sais pas comment je me suis mise à écrire en fait. J'ai toujours aimé ça, je crois les poèmes, en fait les rimes, cest que j'ai vraiment une mémoire, par exemple apprendre des poésies à l'école, c'est évident pour moi, c'est-à-dire que, le fait que le, les rimes, ça fait que je retiens en fait, c'est un mémotechnique pour moi, et donc j'ai été touchée par ça, j'étais à l'école Steiner, donc il y a quand même une place à l'art qui est importante, et donc on commençait souvent nos matinées par... Réciter un poème ou bien faire un chant, ou... donc je pense que ça, ça a nourri ça, a nourri ça chez moi, c'est sûr. Et j'ai toujours aimé ça, la poésie, ça m'a toujours fait du bien en fait. Et du coup, oui, j'ai ouais, naturellement en fait, mais j'ai retrouvé dans mon petit journal intime, genre de quand j'avais 7 ans, j'ai trouvé déjà des, petits... des petites rimes, genre divorce de mes parents, avec la petit texte qui écrit comment je me sens, quoi, incroyable. Donc ouais, j'ai commencé tôt en fait, et puis 13 ans, première chanson, là, ça a vraiment pris une autre tournure. Je suis plus mot que musique. C'est-à-dire, autant ça m'arrive d'écrire des textes sur lesquels je ne mets pas de musique, autant plus rarement des mélodies sur lesquelles il n'y a pas de mots. C'est vrai, je pense que s'il fallait choisir... Bon, j'ai pas envie de le faire, mais... <rire> s'il fallait faire un choix, je crois que ce serait les mots quand même. Aussi parce que je trouve qu'on peut les faire chanter. Euh, mais j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux quand même, en fait. On me demande très souvent, euh, alors par quoi tu commences Est-ce que c'est d'abord le texte, après tu mets la musique dessus, ou l'inverse Et j'écris les deux en même temps. Euh, donc ma mélodie peut complètement évoluer en même temps que j'écris les paroles. Euh, ça, ça naît vraiment en même temps. Mais je, je reste très touchée par les mots quand même, quoi c'est clair. Je, et puis des mots simples. C'est-à-dire que pas du tout une poésie euh, avec des sens cachés, et tout ce que je trouve très beau hein, chez des gens d'aller chercher le sens et tout, mais moi, ce qui me touche dans la musique, euh... enfin, tu vois, des artistes comme Linda Lemay, euh... c'est que ça dit, enfin, c'est très simplement dit, et seulement, c'est je trouve que les mots, ils sont embellis parce qu'on les fait rimer avec d'autres, et c'est ça qui les rend beaux, mais non, là, c'est des mots simples qui racontent la vie et les... et les gens, et puis juste, je les embellis en les faisant rimer avec d'autres. C'est ma vie qui m'a inspirée au départ, c'est vrai. Ça a toujours été ce que je ressentais, je pense que c'est une forme de transcender ça, c'est assez thérapeutique en fait chez moi, à la base. Euh, je m'aperçois que c'est souvent une fois que j'ai réglé quelque chose, je m'aperçois souvent de ça parce que j'en écris une chanson. Et là je me dis, ah ok, donc t'as franchi, euh, franchi une étape là-dedans. Euh, donc à la base c'est ça, après je suis euh, très empathique et euh, du coup, <rire> c'est pas toujours un cadeau parce que c'est... Tu prends l'émotion des gens fort, mais, euh, mais ça me permet en fait d'écrire des chansons de trucs que j'ai pas vécu comme si c'était le cas parce que j'écoute, je pense attentivement les gens et mon empathie fait que j'arrive quand même à ressentir un peu quand même ce qu'ils ressentent, et voilà. Et du coup, des fois, ça sort de moi comme si je l'avais vécu. Ça peut être hyper fort, une chanson comme euh, Les avions en papier euh, qui parle d'un homme alcoolique. Euh, c'est sorti de moi, c'était tellement puissant ce soir-là, quoi. Parce que, ouais, comme si... Je sais pas, je me soulageais d'un truc que j'aurais traversé alors que pas du tout. Alors, je sais pas, voilà, ce que j'ai comme bagage ou est-ce que c'est... Ouais, que je me charge vraiment de l'histoire des gens, est-ce que c'est des trucs que j'aurais vécu... Dans une autre vie, j'en sais rien, mais... il n'y a pas toujours euh, un contact avec quelqu'un, ou une rencontre, ou une histoire que j'ai entendue. Parce qu'il y a des choses qui sortent de mon imaginaire. Après, je pense que c'est quand même inspiré de gens, c'est-à-dire une chanson comme Nino qui parle d'un petit garçon de 5 ans. Je ne l'ai pas rencontré, mais certain que des enfants, j'en ai côtoyé plein, donc c'est un portrait euh, un portrait d'un enfant qui en réunit plein, je crois. Parce que, parce que voilà, je pense qu'on, malgré tout, les humains on se ressemblent dans notre évolution et on est beaucoup à traverser les mêmes trucs, donc... Euh... Je m'appelle Nino, j'ai cinq ans et je ne veux pas grandir Quand je vois tous ces grands se déchirer, se détruire Moi, quand mes jouets décident de faire la guerre C'est toujours la paix qui gagne la première Je m'appelle Nino, j'ai cinq ans, je veux pas apprendre à conduire Quand je vois tous ces grands se rentrer dedans, se détruire Moi, quand mes petites voitures ont un accident Vous pouvez être sûr que personne meurt dedans Alors Papa, maman, si je mange correctement, me laisserez-vous rester enfant Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas d'un boulot toute ma vie Ou pour gagner de l'argent, faut faire de vilaines stratégies Quand mon dino le plus grand on mange le plus petit Il s'endorme finalement à mi sous lit. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas d'un ordi quand je vois tous ces grands s'y fabriquer de faux amis Avec mes copains, quand on se lit d'amitié On n'oublie pas de se défendre à la récré Alors, papa, maman, si je vais au lit sagement Me laisserez-vous rester enfant Je m'appelle Nino, j'ai cinq ans et je veux pas me marier Quand je vois tous ces grands s'aimer puis se déchirer un jour, finalement, il y en a une que je veux épouser Je veux qu'on s'aime autant que pépé et m'aimé Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas de responsabilité Quand je vois tous ces grands se rendre malades à angoisser Au moins quand t'es gamin, qu'un adulte nomme responsable Tu peux être certain que t'en es capable Alors, papa, maman, si je peux pas rester enfant Aidez-moi Devenir grand Ouais alors à 13 ans je commence à écrire Et là ça me fait juste du bien il y a, En fait il n'y a pas vraiment un moment où j'ai décidé que ça allait être mon métier Ça s'est un peu fait euh, comme ça C'est vraiment euh, parce que les gens Et absolument pas parce que moi Enfin j'ai pas ce sentiment là en tout cas Parce que je me souviens les premières scènes un peu que j'ai faites euh, plus sérieusement, euh, j'avais genre euh, 16 ans peut-être. Il y avait eu une scène très forte à Alès, parce que je, je participais au fou Chantant d'Alès. À l'époque, l'été, ils ouvraient la scène euh, de temps en temps à, voilà, à des talents. Et il se trouve qu'il y avait donc les 1000 choristes devant moi, plus 2000, 2000 personnes qui étaient venues voir le petit concert des 1000 choristes. Et donc je me retrouve à chanter la chanson « Lettre à Dieu » devant 3000 personnes, avec à la fin les gens qui se lèvent, enfin un truc vraiment hyper fort. Et moi j'étais au lycée à l'époque, euh, en seconde, enfin pas du tout à me dire euh, je vais me lancer là-dedans. J'ai toujours su que ça ferait partie de ma vie, ça c'est pas une option parce que ça fait partie de moi, c'est-à-dire j'écris des chansons euh, comme je mange quoi, c'est vital. Mais voilà, mais je me souviens descendu de scènes et de gens qui me disaient alors vous commencez une carrière et où est-ce qu'on peut trouver votre CD Et, et j'étais mon dieu, mais tellement loin de ça, genre euh, ah non, non, pas du tout, enfin je, non, bah, je suis au lycée, euh, je sais pas euh, si je vais en faire un truc ou pas, enfin. Donc là, c'est un peu fait tilt en même temps, ça avait été très fort, enfin, j'avais fini, je pleurais, je me souviens dans la salle de bain avec ma sœur et je lui disais « Moi, je peux pas gérer ton d'émotions et tout, parce que voilà, des adultes de 40 balais qui viennent pleurer dans tes bras quand t'as 15 ans, c'est… » Émotionnellement, là, c'était fort, je me dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je leur fais à ces gens Qu'est-ce qui se passe ?» Très très fort, une chanson « Lettre à Dieu » qui est forte parce que c'est… Voilà, aussi ça pose la question, c'est une question un peu existentielle, donc euh, c'est évident que c'était particulièrement fort, je pense, à recevoir pour les gens. Et puis j'arrivais avec cette espèce d'authenticité, de vulnérabilité, qui je pense touche. Je pense c'est ça aussi en fait qui fait que ma, ma musique elle voyage et finalement que j'en suis là où j'en suis, c'est que j'ai j'ai pas d'ambition vraiment. Enfin, évidemment que j'aimerais en vivre et que j'aimerais en vivre, en faire quelque chose. Certain que si je pouvais vivre de mes concerts et, et de la musique et de projets de, de musique, je, je suis très heureuse là, si je peux faire ça. C'est sûr, mais en même temps, c'est pas une condition. Quoi. Je sais que la musique, ça fera toujours partie de ma vie, et, et je peux être très heureuse à faire autre chose. Moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, j'aime ça. <rire> Donc, j'ai pas décidé ça un jour. Et après, j'ai commencé quand même à faire des concerts. Le premier, c'était un peu incroyable de décider tout à coup. C'est un monsieur qui est venu, qui m'a dit le sonographe au Thor, m'a dit ben bah, voilà, j'ai une salle, et j'aimerais que tu donnes un concert dedans. Bah, alors ça, c'était un truc. J'en ai pas dormi pendant un moment. De me dire, mais mon Dieu, je viens enfin, vite. Qui va venir voir un concert d'Augustine Hoffman Enfin, voyons, quoi. Et puis finalement, je l'ai fait, et puis il se trouve qu'on a quand même du réseau, c'est-à-dire beaucoup d'amis, puis de la famille et tout. Et j'ai rempli cette salle-là, c'était un peu incroyable, et du coup, on a décidé de faire un CD, parce que c'est vrai que les gens viennent, en fait, et disent, ah, est-ce qu'on peut ramener un bout de ce qu'on a entendu chez nous Et j'aimerais bien t'avoir avec moi et tout ça. Alors, je, moi, j'étais hyper touchée de ça, mais c'est pareil, tu te dis jamais, je vais faire un CD, parce que tu ne vas pas t'écouter toi-même en fait, donc euh, pour toi, ça ne te vient pas de te dire, voilà, je vais faire un CD de moi, voyez-vous, mais tellement touché que les gens aient envie de ramener ça chez eux, et puis à essayer de me mettre à leur place, et de dire, mais attends, moi, quand je sors d'un concert, j'ai qu'une envie, c'est ramener ça chez moi, et le mettre dans ma voiture, et, et me remettre dans cette petite bulle-là que j'ai vécue, euh, certain, quoi, donc en fait, si les gens ressentent ça en sortant d'un concert, je, je vais le faire, quoi. Donc voilà, donc ce premier concert, là, au sonographe, on a sorti des pré-ventes d'albums, et c'est pareil, je me suis dit, ok, bon, l'idée de faire un CD, de me dire, les gens l'achètent, allez, d'accord, l'idée que les gens puissent acheter un CD qui n'existe pas, là, c'était encore un autre concept, et pourtant, ça s'est fait, incroyable, et du coup, j'ai réussi à euh, bah, sortir ce premier album, là, euh, juillet 2015, aussi parce que je suis bien entourée, euh, du coup, c'est Joël Gombert, Laurence Meffre qui m'ont accompagnée dans ce projet-là, avec qui j'ai commencé la musique à 12 ans euh, en solo avec eux. Avant, j'ai toujours fait de, du chant en chorale et tout ça. Avec Laurence, j'ai vraiment fait le chant euh, seul. Et puis, je leur ai chanté ma chanson. Et là, Joël particulièrement, et Laurence aussi, m'ont dit euh, « Mais il faut que tu continues ça, en fait. C'est ouais, beau d'écrire, de, de composer, il faut, faut vraiment le faire plus sérieusement. Et donc voilà, en grandissant, c'est eux qui m'ont accompagné dans faire un album, c'est possible, nous on l'a fait, donc on va t'aider à le faire. Et puis ils avaient, eux, un peu de réseau, enfin, c'est-à-dire ils connaissaient un studio et tout, parce que quand tu débarques là, que personne dans ta famille fait ça, enfin, c'est un concept quand même. Puis c'est aussi des grosses sommes d'argent, à enfin, ces âges-là, 6000 euros, c'était un truc, enfin je veux dire, c'est toujours hein, du reste, mais... Enfin, je sais pas, c'est inconcevable, quoi, on n'a pas absolument pas de moyens dans ma famille, on vit euh, très simplement, euh, tu vois, serrer la ceinture, euh, finir à la fin du mois à zéro, il n'y a pas de... Donc, bon, trouver 6 000 euros pour faire un CD, quoi, c'était un concept, et puis finalement, euh, voilà, coup de prévente. Euh, et puis cet engouement-là, il est il est hyper touchant, en fait, c'est ouais, précieux, et ça donne la force de faire les choses, hein. moi, je dis que c'était que, que de moi. J'aurais pas fait euh, un cinquième de tout ça, c'est clair quoi. Alors je mets pas de discipline, c'est-à-dire je me dis pas tous les jours il faut que t'écrives euh, une chanson, mettons une chanson par semaine, ou genre en telle année il faut sortir un album, j'ai pas du tout ça. Il se trouve que j'écris tous les jours, euh, mais parce que j'en ai envie. Il y a vraiment peu de jours quoi, où je prends pas ma guitare, même si c'est... Euh, je veux dire, 15 minutes, quoi, il y a, tous les jours je, je chante et, et j'écris. C'est à peu près insaisissable, l'inspiration, quoi. C'est d'ailleurs, ce qui, est, je pense que c'est aussi ce qui fait la force de la chose, mais c'est clairement un truc qui vient d'ailleurs, quoi, et qui qui vient du, ouais, du plus profond de moi, mais qui est insaisissable, quoi. Et donc il y a la peur aussi, hein. Clairement, quoi, il y a des moments où j'écris pas, là il y a eu un laps de temps, où je n'ai pas écrit. Alors, aussi parce que je pense que j'étais dans la sortie d'Albos. J'étais dans cette espèce d'accouchement là pendant ouf, un an et où du coup t'as moyennement la force. Mais c'est évident en fait. C'est dit comme ça, c'est ça. T'es forcé que t'attends pas un autre enfant tant que t'accouches quoi. Donc, euh, ouais, j'ai eu un laps de temps là où j'ai pas trop écrit et là tu flippes en fait. C'est pas comme une recette de gâteau, c'est pas tu te poses avec des ingrédients, paf paf, claque. T'as un gâteau, il y a une part d'insaisissable un et du coup il y a un flip de dire mon dieu, mais si je ne sais plus faire en fait. Si ça n'arrive plus jamais. Parce qu'il y a quand même une inspiration, enfin un truc euh, qui vient, quoi. Je sais pas moi. Je... Après, bien sûr qu'il y a du travail. C'est-à-dire que, mais ça vient après, quoi. Deuxième album avec choix de choix de prévente, de financement participatif. Euh, alors à la fois question financière, c'est certain. C'est-à-dire que là, en plus, <rire> autant le premier album c'était un budget de 6000, autant là de 13, quoi, parce qu'on a mis des musiciens, et que du coup, c'est bah, forcément, faut les rémunérer, et puis c'est des gros arrangements, au début c'était guitare-voix, donc là, voilà, c'était des plus gros arrangements, euh, Joël Gombert, toujours, euh, et puis donc plus de studios, et donc il y a forcément une question financière, parce que 13 000 euros, ça n'existe pas sur mon compte, mais en fait, c'est bien plus que ça, ce choix, c'est que ça donne une autre valeur à l'album, en fait. J'ai ai trop aimé, quoi. Euh, me rendre compte de ça durant le premier, c'est-à-dire que l'album ça devient euh, un condensé de petits bouts de gens que j'aime et j'ai cette chance-là en fait d'être entourée de gens euh, ouais, de, de beaucoup de monde en fait de beaucoup de gens bien et puis aussi de ce bel accueil euh, Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment et qui ont envie d'un de, deuxième album et du coup j'adore en fait le financement participatif parce que ça donne vraiment une autre valeur à l'objet c'est quand même un métier où on est beaucoup seul, euh, même dans la, la confection, la réalisation d'albums, c'est-à-dire le fait de l'autoproduire. toutes les décisions te reviennent. Et il y a des choses où tu ne te sens pas trop légitime. Enfin, c'est vraiment un apprentissage. Et donc d'être porté par, euh, par ces gens qui l'attendent et qui, qui le commandent, c'est extraordinaire, quoi. Une, ça donne une force incroyable. Et encore une fois, euh, moi seule, mais jamais, en fait, je ne trouverais pas la force. Puis c'est quand même difficile. Hein, à la fois, c'est une joie et c'est une chance immense et c'est un grand bonheur. Mais c'est aussi vraiment dur. C'est aussi vraiment dur. C'est... Ouais, ouais, c'est dur. <rire> c'est dur, c'est long. c'est Et donc, c'est tellement précieux d'avoir tous ces gens euh, qui, qui nous portent, quoi. C'est clair. Donc, c'est vraiment un choix, ce financement participatif. Et puis, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de ça aussi. Enfin, moi, ça me plaît, l'idée que ça... ça... Ça crée du lien quand même, puis ça, ça unit quoi. Et je trouve ça chouette. Je pense qu'on en a besoin, sauf que la société tend pas vraiment à ça. J'ai l'impression, sans faire vieux discours, oui, c'est hyper individualiste et tout, sans tomber là-dedans. Mais je, ouais, je trouve que c'est quand même une réalité en fait. Et du coup, de pouvoir se s'unir sur des causes comme ça, je trouve ça beau parce que, parce que voilà, c'est juste du beau, c'est de la musique, c'est puis ça parle à l'âme et tout. Alors je trouve ça chouette. <rire> de, de, ouais, de se réunir pour ça, c'est bien. On voulait vraiment que le deuxième album soit différent du premier, ça c'est quand même important, euh, voilà, d'avoir une évolution, et puis donc d'étoffer ces chansons-là, euh, en même temps en restant très acoustique, et en respectant mon univers. Euh, le choix des cordes, pour ça c'était ça, le violoncelle, c'est des, des instruments qui sont proches de la voix humaine, c'est aussi ça qu'on voulait, et puis on a pas mis de rythmique, euh, de percussion, etc. C'est voilà la basse, la basse qui a un côté un peu moderne, parce qu'on peut aussi se tomber dans un truc euh, de chanson française, c'est un côté un peu vieillot quand même, hein, malgré tout. Enfin, on me le reproche beaucoup du reste, plus que ce que je pensais, mais bon, soit je prends, mais je suis entre deux, c'est-à-dire c'est un peu trop moderne euh, pour des puristes de la chanson française, et, et en fait un peu trop vieillot pour euh, ce qu'on écoute à radio, quoi. Donc c'est un équilibre à trouver. Euh, en même temps, c'est ce qui fait la force aussi, c'est-à-dire euh, c'est un créneau où il y a peut-être moins de gens et puis, euh, et puis au contraire ça réunit les deux, c'est-à-dire que ça plaît autant à l'un et à l'autre euh, parce que bon, s'il y a une partie qui leur déplait, il y en a quand même une partie qui leur plaît, donc euh, c'est rigolo, c'est rigolo d'être entre deux. Ce choix d'instrument, euh, ouais c'est pour donner une autre couleur, une autre force, ça, je trouve que ça embellit quand même les chansons, que ça les porte. Et puis du coup, j'ai fait la sortie d'album euh, Théâtre Artéphile et ben, c'était la toute première fois que je jouais mes chansons sans guitare, euh, moi quoi, enfin c'est-à-dire jouer avec des musiciens, je l'avais jamais fait de ma vie. C'était assez incroyable, je savais pas quoi faire de mon corps. <rire> parce que j'étais là quoi, debout avec mon micro, euh, à n'avoir rien d'autre à faire que de chanter. C'est hyper agréable parce que t'as juste à te concentrer sur incarner ce que t'es en train de dire. Et ça c'est quand même absolument divin parce que faut gérer quand même la guitare euh, avec deux mains différentes, paf la voix, quand même être dans ce que tu dis mais pas jouer n'importe quoi, enfin bref. En même temps, avoir sa guitare sur soi, il y a quand même quelque chose qui te protège. C'est comme un peu un vêtement, euh, parce que c'est beaucoup d'émotions aussi et d'échanges avec le public. Donc, euh, je pense que ça, ça te protège, ça fait que t'es cloué là, à ton micro. Et, et puis voilà, donc c'était une grande première. Une, une grande première. Et j'ai ai vraiment aimé ça, j'ai aimé aussi partager sur scène quelque chose. Parce que c'est pareil, encore une fois, je suis assez seule, quoi. Avant de monter sur scène, Waouh, t'es toute seule avec ton t'as peur, et puis voilà, sur scène t'es nu devant, euh, as le sens figuré, on entend mais, <rire> devant un paquet de monde qui ressent plein de trucs, enfin c'est fort quoi, et, et donc là, de partager ça, c'était extraordinaire, et puis il y a quand même une magie sur scène, donc euh, l'échange de regards et tout, je veux dire, c'est des liens tellement forts, et puis, c'est des amis d'enfance, donc on a partagé plein de trucs, donc c'était très fort comme moment, et j'ai aimé partager ça, euh, partager la scène. Quand on est un couple tout frais, quand on est un couple tout frais On se voit vivre une vie dans un appart tout petit Quand ça fait plusieurs années que la passion est passée On se remercie chaque nuit d'avoir une chambre d'amis C'est beau, c'est sûr, l'amour qui est dur, c'est doux, c'est chaud Quand ce n'est pas nous Quand on est un couple tout frais, quand on est un couple tout frais On cuisine pour s'impressionner, on se donne la béquille comme Ça fait plusieurs années que la passion est passée Regardez l'autre qui se nourrit, ça peut couper l'appétit C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure C'est doux, c'est chou, quand ce n'est pas nous quand on est un couple tout frais, quand on est un couple tout frais Son odeur donne des frissons, même celle de sa transpiration Quand ça fait plusieurs années que la passion est passée On serait prêt à jurer qu'avant l'autre ne sentait pas autant C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux, c'est chaud Quand ce n'est pas nous Passe avant dormir et manger quand ça fait plusieurs années que la passion est passée. On répond juste à tes poilus, égalité homme-femme, mon cul. C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure. C'est doux, c'est chou quand ce n'est pas nous. Quand on est un couple tout frais, quand on est un couple tout frais, il n'y a que l'être adoré qui mérite d'être regardé quand ça fait plusieurs années que la passion est passée. On dit quitte à voir les yeux. On s'en servir un peu, c'est beau c'est sûr. L'amour qui dure, c'est doux c'est chou quand ce n'est pas nous. C'est beau c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux c'est chou quand ce n'est pas nous. En revanche, euh, j'aime la formule en solo quoi. Et les gens aussi en fait euh, beaucoup. C'est ouais ouais, c'est bien là le, les musiciens et tout, c'est cool, ça donne un... bon la magie de toi seul en scène quand même. Euh... Parce que voilà, il se passe autre chose. Mais j'aime ça vraiment, être seule en scène, euh, voilà, un peu à nu, euh, très moi, j'ai l'impression d'avoir euh, comme plus de temps. Et puis, ben, c'est toi qui décides, quand tu démarres et qu'est-ce que tu dis. Enfin Ouais, c'est une magie. Et puis, je, je pense que c'est... Je suis assez comme ça dans la vie, en fait. Je suis assez simple, je crois. Assez authentique. Je suis pas très... Euh, fioriture et compagnie, quoi. Je suis moi, quoi. Et du coup... Euh, bah être seul en scène avec ma guitare, euh, c'est être au plus proche de moi parce que c'est comme ça que mes chansons, elles naissent et du coup qu'elles arrivent euh, sur scène comme ça, je crois que c'est un peu la, la façon dont je les transmets le mieux parce qu'au plus proche de moi et au plus authentique. Le côté diffusion, communication, moi c'est un, euh, un peu mon angoisse. En fait. déjà parce que c'est dur, Enfin, moi je trouve ça très dur c'est peut-être pas du tout dans mon tempérament et j'ai peut-être à gagner là-dedans Mais le côté se vendre pour moi c'est un exercice très difficile, hein. vraiment aussi parce que <rire> c'est certainement thérapeutique hein, mais là c'est moi-moi-moi, c'est-à-dire c'est moi qui écris c'est moi qui compose, c'est moi qui chante, c'est moi qui loue la guitare enfin, du coup vendre un truc comme ça c'est un peu l'enfer hein. bon je vous fallait me voir chanter c'est fabuleux ce que je fais et puis c'est pas dans mon tempérament, c'est, encore une fois, je pense que c'est thérapeutique hein, de faire ce choix-là, c'est que là t'as pas de choix quoi, c'est-à-dire, sur le CD c'est ta tête en mille, et donc allons-y quoi. Donc c'est pas évident, après effectivement il y a plein de moyens, quand même, le, les radios là, du coin, c'est le cas, c'est toujours bien d'avoir accès à ça, puis internet, il existe vraiment des trucs euh, chouettes, hein. enfin c'est pas évident quoi, d'aller trouver les contacts des labels, et puis on est 12 000 à envoyer des trucs, donc... Pour sortir du lot c'est vachement dur. Il y a quand même vraiment des moyens. Après ça demande du temps, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est des choix aussi financiers, c'est-à-dire que c'est encore de l'investissement et de temps, d'argent, Vous passez passer des heures à envoyer des trucs, et puis ça demande de maîtriser des outils, c'est-à-dire que c'est quand même un métier quoi, de, de monter un dossier de presse, d'envoyer le, les bonnes présentations qui vont bien, les médias qui vont bien, ça paraît stupide, mais rien que transformer tes tes fichiers audio pour que ce soit dans le bon format pour envoyer. Enfin, c'est des trucs qui s'apprennent, quoi. Donc, côté diffusion, je trouve ça dur. Moi, je rêve de quelqu'un qui le fasse pour moi, quoi. Mais c'est clair, je, je rêve de ça. Aussi parce que je pense que... Je vois rien que mes amis, enfin, tu sais, comme ils me vendent. C'est aussi beau de, de voir, les gens qui sont... Non, mais c'est génial. Enfin, qu'ils sont pris d'un truc, c'est fort pour eux. Du coup, ils ont envie de le faire partager. Donc, ouais, je rêve de quelqu'un qui aurait que ça à faire, quoi. C'est un métier, il hein. n'y a pas de secret, hein. J'ai pas choisi de faire, moi, communication-diffusion, quoi. Donc je me retrouve à le faire parce que c'est le seul moyen que j'ai pour me faire connaître et essayer de, de vivre de ma musique. Mais moi, à la base, c'est pas ça que j'ai fait comme choix d'études, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc d'artiste, mais c'est vrai qu'effectivement, tu crées ton entreprise, c'est pareil, quoi. Ça te demande des compétences que... En même temps, il euh, y a un côté que j'aime aussi, moi. Enfin, c'est-à-dire... Je trouve que confier une tâche à quelqu'un, euh, j'aime ça avoir conscience de ce que je confie, tu vois, donc là me rendre compte du travail que c'est et tout ça tu sais j'aime bien les patrons qui vont, euh, tu vois, dans leurs entreprises pour essayer un peu le boulot de leurs employés tu sais, des fois ils sont, en... ah oui oui d'accord en fait pardon, je vais t'en demander moins ou plus, ou bref mais je trouve que je me sens plus légitime de confier une tâche à quelqu'un et d'exiger quelque chose si j'y suis passé parce que voilà, une fois que t'en as conscience euh... ouais tu sais ce que tu confies aux gens c'est pas pareil Moi, je crois qu'on peut pas lutter contre contre l'envie de créer. Enfin, je, pour moi, c'est sacré en fait, hein, vraiment. Et, ouais, sacré au sens euh, large et grand du terme, quoi. Je, je trouve ça hyper précieux. Pour moi, c'est vraiment ça qui rend le monde beau, quoi. C'est vraiment la beauté du monde pour moi. Et la, ouais, la création et tout, c'est tellement le lien entre les gens et tout. Donc, euh, si on ressent ça. Bon, il faut déjà être hyper reconnaissant, parce que c'est cadeau, quoi. Et puis après, il faut essayer d'en faire quelque chose et de le véhiculer. Et comment Je pense qu'il faut s'entourer, c'est-à-dire en parler. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça ma richesse. Ma mère, elle est très comme ça. Elle crée du lien entre les gens, donc euh, j'ai peut-être hérité ça d'elle, mais... Moi, je demande, quoi. C'est-à-dire, euh, j'ai je... envie de faire la musique, j'ai envie de faire un album. Tout ce que je ne sais pas faire pour y arriver, je, je vais voir des gens qui sont compétents pour, quoi. C'est clair. Donc... Euh... Un tel, il joue de la musique, je vais aller le voir, je vais dire, mais comment tu fais, par où t'es passé je, faut quoi, faut, Il faut oser, quoi. C'est clair qu'il faut oser. Il faut oser se lancer, il faut... Ouais, il faut oser, ça demande quand même du courage, hein. c'est vrai. Puis C'est est aussi des moments où on est seul, mais je crois qu'on peut... Ce premier souffle-là, je crois qu'il se fait seul, quoi. Un peu comme une première respiration. Et après ça, là, il faut se tourner vers des gens et demander, euh, demander de l'aide, faut pas... Ouais, il ne faut pas se sentir gêné de ça, je crois. Mais c'est beau, faut avant tout respecter ça, d'avoir envie de créer, c'est trop chouette, quoi. Et après s'entourer. Parce qu'on est plein, en fait, c'est ça aussi dont on s'aperçoit. À n'importe quelle échelle, que tu en fasses ton métier ou pas, il euh, y a plein de gens qui créent, quoi. Même si c'est pour le plaisir de dessiner dans sa chambre, c'est très bien, pour moi ça n'a pas moins de valeur. d'en faire son métier ou pas, quoi. C'est vraiment à même échelle, hein pour moi quelqu'un qui est hyper connu, y euh, autant de mérite que tu, vois, tu fais une expo dans le plus grand lieu du monde, tu as autant de mérite pour moi que si tu fais un dessin et que tu as 5 ans, enfin c'est pour moi c'est de la même essence. Après voilà, qu'est-ce que t'en fais et comment est-ce que tu arrives à le véhiculer euh. il n'y a pas de prétention en fait, à oser son art quoi. Tu vois, ça, ça vient de toi en fait et juste euh, bah oui, tu le laisses s'exprimer, de... mais ça, ça arrive même moi qu'on me le dise, tu vois, alors... Ouais, toi, tu t'es dit, euh, je vais remplir une salle de spectacle. Tu vois. Mais j'ai enfin, pas de prétention en fait. Euh, faire un album, il euh, n'y a pas de prétention. Juste ça se passe et les rencontres se font et, et c'est ça qui se fait. Mais euh, faut, faut pas, euh, faut pas être gêné. Dire oh non, euh, je vais pas montrer euh, mes dessins ou oh ben non, je vais pas chanter ma chanson. Ça fait trop le mec qui. Mais ça fait pas le mec qui en fait. C'est partie de toi, tu l'exprimes et c'est très bien. Elle enfin... se réveille la nuit. Quoi tant de soucis Elle doute Elle voudrait mettre les voiles mais pour avoir moins mal Elle se dit que les étoiles l'écoute elle, elle se voit dans le miroir, elle doute Elle croise son regard, elle doute Son désir, c'est déroutant De la ration Elle la ramène à sa vie Ce qu'elle n'a pas accompli C'est tous les jours différents, enfin non, il doit y avoir des semaines où j'ai un peu la même inspiration. Mais là, je suis un peu dans une phase euh, silence et nature, et je suis un peu là-dedans en ce moment. Alors, je sais pas si c'est l'hiver qui amène à ça ou quoi, mais je te dis, ça peut être très différent. Il y a des, des moments où mon être c'est d'être entouré de plein de gens et de me nourrir dans tas d'histoires. Et j'ai des moments comme ça où je, je peux pas écrire parce que... Ben parce qu'il faut que je me nourrisse en fait. Donc c'est vraiment comme aller manger, et c'est... Oh, J'écoute plein de gens, et je rencontre plein de gens, et j'ai envie de voyager, je suis dans un truc comme ça. Et des moments de complètement retour, euh, retour à soi, où du coup j'ai envie de silence, de nature... Euh, la nature moi ça m'émerveille assez, dans des moments de doute et tout, vu que c'est un truc... Euh, je, me dis, je vais, je me dis, waouh le soleil il va se lever là tous les jours, il va se coucher, et ça me rassure à un point. Des moments où les gens, tu sais jamais trop, tu sais pas ce qu'ils pensent, tu peux être sûr d'une relation et d'un seul coup, pas du tout en fait. Et donc, ça, que je vais chercher dans la nature, je me dis, et là, il y a un cycle, un truc qui. Ouais. Et en même temps, il y a aussi de l'éphémère dans la nature, mais ça me rassure. Donc en ce moment, je dirais ça, mon espérée du moment, c'est ça, c'est silence et nature. Espère, mais je veux bien te remercier, vraiment, pour euh, un ce beau moment-là, parce que moi j'ai passé un, un agréable moment, et pour ta démarche, parce que je trouve ça hyper précieux en fait, de gens qui, qui ont à cœur de concentrer, consacrer du temps à ça, de tu vois d'ouvrir la parole à des gens qui font des ouais, des, des initiatives, quelles qu'elles soient en fait, parce que je trouve ça beau d'oser dans la vie, et de tomber sur des gens comme toi qui tu vois qui ouvrent un espace à ça, c'est très précieux. Que rajouter de plus après de si belles paroles qui me vont droit au cœur J'espère que ce nouveau format d'interview sur Esperluette vous plaît et que vous vous êtes régalé autant que moi à écouter Augustine parler et chanter. Vous pouvez la suivre et lui envoyer vos commentaires sur son site, sa page Facebook et son compte Instagram, dont vous trouverez tous les liens sur le site d'Esperluette, esperluette-podcast.fr. Si ce premier épisode de la saison 2 vous a plu, commentez, partagez, envoyez-moi plein de cœurs ou d'étoiles sur vos applications de podcast. Pour les malentendants, cet épisode existe également en version sous-titrée sur notre chaîne YouTube. Dans le prochain épisode diffusé dans un mois, nous parlerons de l'apprentissage et de la place de la langue des signes en France. Pas de jingle de fin cette fois pour terminer cet épisode, mais plutôt une dernière chanson d'Augustine Hoffman pour vous laisser repartir avec le sourire et l'envie de croquer la vie à pleines dents. A une prochaine, on l'espère, luette, évidemment Tu sais la vie, ma jolie fille, c'est comme un biscuit qui croustille. N'arrête jamais de mordre dedans, jusqu'à ce que tu n'aies plus dedans. Tu sais les gens, ma fille à moi, c'est comme les fondants au chocolat Ils paraissent secs de l'extérieur, ils sont fondants à l'intérieur Allez vaille, vaille, vaille, vaille, tu verras la vie chouette Allez vaille, vaille, vaille, vaille, reprends-en une fourchette Allez vaille, vaille, vaille, vaille C'est un peu comme les noisettes Derrière leur coque du à casser. Il y a un cœur tendre et sucré Laisse-moi rajouter un complet Il faut quand même un peu se méfier Alors secoulez bien avant Pour être sûr qu'il y ait quelque chose dedans Allez, vaille, vaille, vaille, vaille Du bon pain, c'est croquant, c'est bon, c'est fou. Et dedans, c'est moelleux et tout. Puis quand l'amour paraît foutu, bah on en fait du pain perdu. Et on se réjouit qu'après tant d'années, il encore de quoi se Allez, va, bye bye bye, bye. C'est un peu comme un hamburger Plus y'a d'étages et plus c'est bien La vie plus t'en manges, plus t'as faim Tu croques dedans, tous ces s'éparpille Mais n'oublie pas, ma jolie fille Que ce qu'il y a d'important C'est de savourer chaque aliment Allez, vaille, vaille, vaille, vaille